C'était éprouvant parce que voilà c'est un projet de longue haleine et je sais que j'allais pas dans quelque chose qui était forcément ma discipline de prédilection mais voilà c'était le défi et c'est ça que je recherche en fait. Le fait de pouvoir aller gagner une médaille olympique, c'est au-delà de toutes les espérances que peut avoir un sportif. Oh, voilà Oh, et bien alors là, par contre, mesdames et messieurs, Fanny gibert en démonstration de la réunionnaise. C'est que de la grimpe. Si je rate, et eh ben quoi La vie continue, quoi, ça va rien changer au final. Il faut rester dans cet état d'esprit-là c'est pas facile, c'est plus facile à dire qu'à faire.